Je pense que déjà, j'écris beaucoup cette chose sur des personnages féminins principaux, donc au plus près d'une voix féminine, d'une intimité aussi, et puis beaucoup en lien avec le corps, avec, avec ce que j'appellerais un peu comme si j'allais dans les interstices de la, de la psyché. C'est ça qui m'intéresse aussi, les zones d'ombre, les zones de contradiction, les, les ambivalences, les ambiguïtés. Euh, c'est ça que j'adore explorer, en fait. Un endroit aussi où c'est souvent des personnages féminins qui sont aliénés ou qui se sentent aliénés et qui ont besoin de se libérer de quelque chose. Et, euh, et comme je viens du théâtre et du cinéma, il y a aussi, euh, c'est vrai que je pense beaucoup en termes de personnages et de rapport à un, à un espace, à un environnement, à, à un lieu. Ben, L'hôtel, c'est... Euh... C'est à la fois euh, euh, l'errance, euh, un peu un lieu, euh, un non-lieu, puisqu'en plus cet hôtel est virtuel. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du non-lieu, euh, où tout est possible, qu'on peut complètement imaginer, qui est virtuel aussi, donc qui n'existe pas vraiment. Et en même temps... C'est rattaché à tout un topos, tout un imaginaire collectif. C'est aussi un lieu de passage et en même temps, on peut y rester de façon indéfinie. C'est un lieu qui va permettre aussi de faire exister le collectif, de rencontrer d'autres personnages de, qui sont créés par d'autres autrices qui sont en résidence et qui ont été là avant. Ça, ça m'intéresse. Et en même temps, on peut fermer la porte et s'enfermer dans sa chambre. C'est un lieu où il y a des fantômes, il y a une mémoire. Les femmes de chambre, ça c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup dans l'hôtel. Je trouve qu'il y a un peu dans l'ombre, les figures de l'ombre, les esclaves euh, dont on ne parle pas. Quoi. Quand je vais penser à cet hôtel, je pense que malgré moi, il va y avoir beaucoup de Berlin qui va venir. Ouais, J'ai remarqué la dernière fois, j'imagine... C'est-à-dire qu'il y avait un va-et-vient entre des lieux imaginaires, des lieux euh, complètement ailleurs, et euh, la ville, et la ville, c'était Berlin qui revenait. Donc, euh, avec Berlin, il y a ouais, la langue allemande aussi, toute la culture. Ouais. J'ai hâte. J'ai hâte de partir. Euh, J'ai un peu l'impression de descendre à la mine, tu vois. De chausser mes godillots, de prendre ma pioche, mon casque, et, et d'y aller.